il a vu mon totem moi aussi j'ai vu on va voir maintenant s'il y a quelqu'un qui va apparaître juste là avec effusion il a un bonus pour se débattre donc ce qu'il va faire c'est que dès qu'il sera libéré il va revenir ici pour retirer le piège moi ce que je vais faire c'est que je vais réactiver le piège. Il faut que je le protège, le piège, malgré tout. Et c'est un problème pour moi. Pour la simple et bonne raison que le piège en question... Euh... Voilà. Le thème. Là. Dominez ce qu'on a. Vous allez entendre le clac du piège, là, en face. Parce qu'il va essayer de... Désamorcer, il va revenir. Soit il va désamorcer le piège... Voilà. Ok, un, deux. On va complètement miner le sang de la map. Bah déjà repéré, complètement repéré, bien sûr. Évidemment. On sait que là, il y a de quoi se prémunir. Est-ce qu'il y a une palette là Est-ce qu'il y a une palette là Et une palette. Faux. Elle ouais. est en face, elle me voit. Elle me voit là. Donc là, si elle détruit... Voilà. Elle va quitter tout de suite la zone. Donc là, c'est problématique pour moi. Qu'elle sait qu'elle est en danger, donc elle va s'éloigner bon. un max. J'ai entendu quelqu'un péter. Mais non je veux pas de rituel sous mes yeux Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi tu veux... Mais non, faut pas faire de rituel... Non il faut pas faire de rituel sous les yeux d'un tueur en série. On ne fait pas ça. Voilà, Vous avez vu une palette tomber pour rien oh, ok. Elle a des chances à me détruire le totem. Juste là. Si elle détruit, ça va être. Voilà donc là, ça fait deux stacks. On sait qu'il n'y a personne. Et là, elle risque les haricots. Elle risque vraiment le dead. Donc je vais réactiver là. Je vais m'éloigner. En espérant qu'il ne va pas se faire décrocher tout de suite. Elle va me laisser faire quelques mètres. Voilà. Genre maintenant. Là. Ah c'est pas bon. Voilà. Maintenant, si elle veut jouer à la maline, elle va le faire. J'ai trois stacks. Elles ont tout intérêt à détruire mon totem. Voilà. Et là, elle, elle sait. Elles savent. Elles savent. Des dards, pas des dards. Ok. Deux au sol. Retourne par là. Bah ouais. Là, c'est compliqué parce qu'en plus de ça, j'ai deux accessoires. Le premier qui fait que les pièges s'ouvrent automatiquement. Le deuxième fait que... Euh, ça blesse. Quand c'est désamorcé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'accrocher, elle. Et sport Ils vont... La décrocher. Voilà, sauf que Non. C'est trop proche. J'ai un piège hyper proche. Elle va avoir intérêt à partir. Complètement intérêt à partir. Donc je réouvre. Et là je vais en face. Donc elle s'éloigne. Elle va se faire décrocher maintenant. Et doucement mais sûrement. J'ai mes stacks qui vont s'activer. Elle va essayer de reprendre la sortie à gauche. Mais le piège sera sûrement pour elle. Pas ici. Parce que j'avais posé un piège. L'autre doit se faire libérer. Je vais avoir un quatrième stack. Pas besoin d'aller plus loin. Voilà, pas pour rien. Juste casser ça. Ils vont pas le libérer. S'ils libèrent, ils me donnent un jeton. Je vais en profiter pour refaire des citrouilles. Le totem en question, c'est un totem maudit. Qui fait que... Euh, un totem maudit, un totem ensorcelé. Donc euh, qui a mon avantage. Qui fait que c'est lié à une compétence. Tant que ce totem est actif, la compétence est active. La compétence active fait que, à chaque fois que je m'éloigne de. Voilà. À chaque fois que je m'éloigne du crochet où j'ai suspendu quelqu'un. À chaque fois. En m'éloignant. suffisamment. Eh bien, quand le survivant est décroché, ça m'apporte un jeton. Au bout de trois jetons je peux mettre au sol quelqu'un automatiquement. Ah, très bien. Arrivé à 5 jetons, voilà ce qui va se passer. Ça c'est un petit avertissement les enfants. Ça ah, c'est 5 jetons. Donc maintenant que la Feng. Petit avertissement. Waouh bon, tranquillement y aller. C'est qu'elle est là. Elle voilà, a tout intérêt à m'emmener loin. Ah, une palette, donc c'est intéressant pour elle. On va faire mon walk. Mmh, mmh. Tu sais qu'il y a quelqu'un ici. Et je vais s'ouvrir tout seul, hein. J'ai pas intérêt. C'est elle. Et là. Je vais la récupérer. Je vais l'emmener par là. Avec. J'ai une paire qui permet de voir autour de moi qui il y a quand je porte quelqu'un. Deuxième avertissement. Ah, deuxième avertissement. Hein. Elle est là. Ne touchez pas à mon totem. Deuxième avertissement. 1, 2, 3. Ok, on sait qu'il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ah. quelqu qui vient là. Tu sais qu'elle a fait le tour par là, qu'elle va sauter. Donc là, elle est foutue. Elle avait une compétence pour avoir un speed boost avec son saut. Donc là, c'est foutu. Parce qu'elle ne peut plus revenir par là. Donc elle a continué tout droit. Donc ça, c'est un bon mot. Très, très bon mot. Quand elle le fait. Voilà. Peu ralentir. Inévitable. Donc là, ça par contre, c'est un autre avertissement que je fais. C'est s'ils ont envie de réparer ce moteur. TG, ton bras. Trois avertissements, personne n'a touché mon totem. L'honneur est sauf. Eh ben vas-y, euh, des amorces <rire> Moi j'attendais que ça Franchement j'attendais que ça Peux twister de fable Non je connais pas. C'est sûr qu'il y avait quelqu'un là. Ouais c'est bien, c'est une bonne idée ça. Ça c'est bien. Ça c'est bien. <rire> De ça ici. Toujours un plaisir de me reposant. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas des, euh, des survivants, mais peut-être, peut-être, peut-être que ce sera le cas. Peut-être qu'ils reposeront éternellement. Un, deux, ouais. Je... trigène nul. Ok. Du qui est plus le cas. Et hey, salut. Je tomber la palette pour rien. Non Ok. Oh vas-y va là-bas. Oui va là-bas. Super proposition. Super idée. Au top. Okay. Ah, oui. Au top. J'ai qu'à top. Oh non. Oh non. Okay. Pas ouais, t'as eu raison. T'as eu raison. T'as eu raison. C'est ça, ouais. Attends, t'as pas fait ça. Ok. Soit. Vas-y maintenant là. Ils sont tous blessés, donc c'est hyper intéressant pour moi. On va poser ça là. Ils sont tous blessés, ils ont tous blessés. On va ça là. Ouais, c'est bien, c'est bien. On sait qu'il y en a un caché là, dans le coin. Il va jouer avec mes nerfs. On le sait. Est-ce qu'il va aller là? C'est lui. Ah, il s'est soigné, il y a une trousse de soins ou quoi? Vas-y. Elle est à la gauche, ouais. vas-y palette. Mais je comprends pas. Ça je comprends pas. Je ne comprends pas ce que. Comment est-ce qu'il a fait Il est parti à gauche et il a disparu. Vraiment, je comprends pas. Mais genre, vraiment, là, il est... C'est hyper chaud. C'est pas la première fois. Franchement, c'est pas la première fois qu'il a fait. Non, et c'est pas juste un ninja, c'est trop bizarre. C'est un simple cas. est là. Regardez. Mais regardez Non, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Il est bon en cache-cache. Non, mais il est pas juste bon en cache-cache. Il y a... C'est... Saute. celui qui a pas envie. Ah ouais. Il est très très bon quoi. Ok Il est euh, Il est probablement euh, Il est probablement Genre gigabond hein. Probablement que c'est le meilleur ninja de, Des temps modernes hein. Peut-être hein. Ça souffre fort hein. Ça souffre fort Par contre là ça troll fort et pourquoi pas, pourquoi pas. Ok parti à gauche. Euh, tu peux plus rentrer. Okay. Quelqu'un à gauche là. Oh, ok. Ah, tu as tomber hein s'éloigner et par là hein. pour avoir un... et il est trop bizarre cette partie bon, j'ai mon moteur qui est mon moteur mon stack ok non ok et demain grâce compétence je vois à travers les murs Donc, on sait qu'il y a quelqu'un là on va poser ça ici on va okay, directement on va foncer pour qu'il se fasse décrocher. Ouais, là. Ok, c'est bon ça. Bon, les trois sont là. Écoutez, pourquoi pas. Les rollbacks un peu bizarres. Hein. Mais... Quand tu flashes avant Volt, ton perso part dans la direction que tu regardais. Hum. Il est okay. Ok! J'espère que quelqu'un va décrocher. Hein, pour avoir un autre stack. C'est bon. On sait qu'il y a quelqu'un ici. Lui. Ouais! En face, il y a quelque chose? Palette là. Oh, lui il s'est libéré. Arrêtez, c'est pas possible ça! Ah, vrai ça? Oh. oh non! Non, non, il va détruire moi. Elle va le détruire. 3, 2, tout le monde dit au revoir. Moulier. Ouais t'as pas envie évidemment <rire> C'est fatigant, les hitbox c'est fatigant je vous jure Ok On a vu Ok on a trois moteurs. Ok, ok. On va essayer de changer euh, notre fusil d'épaule. Ah oui. Oh, il est à droite. Ah, oh, ils vont finir le moteur en face. Oh, ils sont bons et je sais pas, c'est protégé, mon totem. Et pourquoi pas Ils vont le finir là sous mes yeux. le cas euh, colère colère ok bon c'est pas colère colère en revanche on va condamner celui-là je veux bien tous les tuer mais... compliqué c'est ça okay, on va récupérer en revanche nos pièges on était trop concentré là dessus le... le totem a été visible nous, on va essayer de condamner l'accès à cette porte de sortie. On a un moteur ici qui est probablement un peu bloqué. On va essayer de le condamner également. Vas-y. Fais ça. Ouais, est-ce que c'était une bonne idée Réponse. Bof. Voilà. C'était rigolo quand même. rigolo quand même. Voilà. On va initialiser ça. On va aller tout droit. C'est qu'il y a un moteur par là. Qui est bien avancé. Bon, fini. pas C'est qu'il y en a un là. Il va rentrer. vas -y. Très bien. Du coup, on va faire ça. Ça. Et finito. <rire> Très bien. Je vais me prends le piège. Normal. Par contre, il y en a un qui est ici. Le piège sais pas ouvert là. On sait qu'il y a le coquin qui est là. Il va se prendre le piège s'il fait le, la loupe. On va le rabattre. Ok, ok. okay Elle qui est S'il fait le tour, il va se prendre le piège. Là, il peut pas louper. Là, là il peut pas du tout louper. Voilà. C'est intéressant. On va le poser ici. On sait qu'il y a quelqu'un d'autre ou pas J'ai l'impression. Ok. Lui il est là. Et.. Elle. Ok. Ok. Ok. C'est que lui, il est là ou pas Ok. On a suffi... Non, non. Non, non, non Non. Quand même. C'est indécent, quand même. C'est histoire. Ok. C'est en a un là. Ok. Ici, Alors, Le piège là-bas, il s'ouvre Et les deux sont blessés Est-ce qu'il revient par là Aucune idée Les deux se soignent oh, Je pourrais les forcer hein. Je pourrais les forcer à sortir On va faire ça Ils se soignent là-bas Les deux, donc on va aller par là-bas je pense qu'il y, y a vraiment moyen qu'ils s'en sortent tous les quatre. Ouais, ils vont pas avoir le temps de venir ici. Ils vont pas avoir le temps. Par contre, ouais. On va pas s'acharner sur l'autre. Bien vu, le petit body block, il va bien. Ah, ils peuvent plus bodyblock. block. Là. On sait qu'il y en a un là. Donc on va aller dessus, sur lui, hein. On va aller sur lui. Voilà. C'est que lui est là. c'est compliqué. Hein. Franchement, cette fin elle est un peu compliquée. Elle est hyper intéressante et compliquée. Ouais. Merci. Du coup, on va récupérer le petit bonhomme ici. Il est parti où Ok. On aurait dû récupérer le... On aurait dû le récupérer, lui, en face, qui qu récupère assez vite. Il n'a pas envie. Donc, il va se relever dans... À peine, je vais le poser, il va se relever. À moins que... Ok, ah, non. On va voir s'il si y a quelqu'un ici ou pas. Non, personne. Ouais. Parfait. Bon, lui il est dead. Non, on s'en sort plutôt bien. On sait que les deux sont là-bas. Ouais. Vous voulez faire quoi Sylvain. Vous voulez faire quoi Qu'est-ce que vous voulez faire Vous savez Du coup, c'est qu'il y a un là et qu'il y a un là. Où le dernier Un placard ou quoi C'est qu'il a fait le temps. Très bien, très bien. Petit boost de vitesse. là on récupère on le pose juste là on sait que l'autre va essayer d'ouvrir ok parfait ça on va en avoir trois ok Là. Il suffit plus d'avoir de la trappe maintenant. Le mind game, le retournement. Bien joué. Allez, raconte ce que t'as vu. Raconte à tout le monde ce que t'as vu.